Dans le cadre de ma thèse, je travaille sur l'introduction de farines de légumineuses, comme la farine de lentilles, dans des produits céréaliers courants. Mon projet est financé par AgroParisTech, l'Institut Carnot et par une bourse du ministère de l'Enseignement et de la Recherche. Plus spécialement, je m'intéresse à l'incorporation de ces farines dans des gâteaux moelleux de type cake, pour en faire des produits qui soient appréciés par les consommateurs. Ma thèse s'insère dans un projet de recherche plus large, abordant les filières blé et légumineuses depuis l'agronomie jusqu'à la nutrition. L'objectif de ce projet est de rendre notre système alimentaire plus durable en redéveloppant les filières de culture et de transformation des légumineuses qui présentent de forts atouts au niveau agronomique et nutritionnel. Pour cela, j'utilise les outils du plateau fraisse, à la fois les outils de préparation des produits et les outils de caractérisation pour les farines, les pâtes et les produits finis. Cela me permet de fabriquer des cakes dans des conditions maîtrisées et proches des conditions industrielles, puis de mesurer l'impact de l'introduction de farines de légumineuse sur la structure et les propriétés de texture des cakes. J'utilise aussi des outils de caractérisation des farines qui sont des outils classiques de la filière céréale que j'adapte pour les rendre applicables aux farines de légumineuses. À travers mes travaux, je peux apporter des informations aux différents acteurs des filières blé et légumineuses pour enrichir les cahiers des charges matières premières et donner des outils de conduite des procédés aux industriels.